Bonjour et bienvenue aux 3 minutes Bokeh. Nous allons voir aujourd'hui comment intégrer une localisation sur une carte. Lors de cette démonstration, nous allons ajouter la bibliothèque de nouvelles. Il aurait pu s'agir également d'une structure partenaire ou d'un point lecture temporaire lié à une animation. L'ajout d'un pointeur nécessite de déclarer un lieu depuis l'administration de Bokeh. Donc ici, je suis bien connectée en tant qu'administrateur. J'accède via les outils d'administration, accès pro, au menu lieu. La bibliothèque de nouvelles ne faisant pas partie de la liste déjà établie, je vais créer un nouveau lieu. coller l'adresse, indiquer la ville et je vais valider. A partir de ces informations-là, en fait, Bokeh va calculer la longitude et la latitude pour situer le point sur la carte. Le pointeur correspondant à la bibliothèque de Novel est créé. Nous allons maintenant l'associer à la bibliothèque en question. Donc pour cela, il faut descendre un petit peu dans les menus, aller dans l'administration du portail Bibliothèque. On va utiliser la modification de ce qui a déjà été déclaré précédemment. Une photo a été ajoutée. Et là, surtout, je vais aller dans l'onglet lieu. Et je vais associer mon pointeur bibliothèque de nouvelles. Je valide. L'enregistrement est sauvegardé. Je vais pouvoir retourner sur le site. Voilà, la bibliothèque est complétée. Les informations correspondant à la bibliothèque sont complétées. Et le pointeur est maintenant disponible. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.